GOMA et ses environs. La communauté internationale des hommes d'affaires du Bien-Évangile. Full gospel, full love district de Goma. GOMA. Organise une grande et splendide convention au programme du 12 au 13 août 2022. Séminaire des jeunes avec thème un jeune chrétien et la vie affectue. Responsabilité, avantages et inconvénients. D'ici 15 au 20 août 2022, à partir des 14h, séminaire de prise des juricots en jeûne et prieur dans la salle du Full Gospel. Mm -hmm. Du vendredi mm -hmm. au 23, forum d'opportunités d'affaires et investissements avec un thème entrepreneuriat, opportunités et défis dans un contexte de manque de fonds de démarrage. Du 24 au 26 août 2022, de 14h à 17h, rallye de prière avec comme thème S'élever, prier, tiré du livre Esaïe 61A. Au grand programme du séjour louange et adoration, témoignage, parole d'encouragement, exercice de ministère. Le 27 août 2022, banquet des clôtures. Pour plus de contacts, appelez au 09 70 50 22 00 ou au 89 57 53 162. Je serai là. Et toi? Et toi? toi Cariboussan. D'accord, sinon nous tenons à remercier l'organisation pour ces grands privilèges accordés. On est Alliance Globale et personnellement, je m'appelle Josué, je suis un jeune de Goma. Et nous sommes partenaires avec Nechazué. Et vous allez vous poser la question de savoir c'est quoi Nechazué. Nous œuvrons en fait dans le domaine des santé et domaine des finances. Mais j'aurais une petite question à poser à l'auditoire. Entre la santé et l'argent, qu'est-ce qui est plus important que l'autre qui sont pour l'argent? Pour l'argent. Vous dites que c'est l'argent qui est très important que la santé. Faites ça, juste ça. Qui sont pour la santé? Qui sont pour les deux? Waouh! Applaudissons pour ceux qui sont pour les deux. Vous savez pourquoi? Normalement, certaines personnes allaient être empêchées par le fait de manquer l'argent de transport pour être là, n'est-ce pas? Et d'autres personnes, à cause de la maladie, ils ne seraient pas là, n'est-ce pas? Alors, Alliance Globale, nous disposons de, de produits qu'on appelle des antioxydants. Ces antioxydants proviennent d'une grande entreprise appelée Netazway, qui est aux États-Unis. C'est la première entreprise dans la production des antioxydants. Ça utilise dès sa médecin, herboriste et scientifique. Son chiffre d'affaires est de 25 millions de dollars. Alors, pourquoi Netazway recommande aux gens des antioxydants Pourquoi à cause des facteurs que nous appelons des radicaux libres. Il y a quelqu'un qui un jour a entendu parler des radicaux libres dans la salle. Les radicaux libres sont des facteurs avec lesquels nous vivons, mais malheureusement, une indice qu'on tout chaque jour sans les savoir. Nous avons les premiers radicales, si on avançait rapidement, qu'on appelle qu'on appelle aliments transformés. Nani moyen jusqu'à maintenant journée naisha kanakukula kitiwe ni guamotionvi à osukari. Je crois que personne, pendant qu'on nous dit que la cause il y a du diabète, c'est les sucres, n'est-ce pas? Vous allez remarquer, nous avons un autre facteur qui est un stress. Nani n'y a pas dans la salle depuis sa naissance. Mais malheureusement, le stress, il est là qu'on a affecté chaque jour sans le savoir. Nous avons un autre radical qu'on appelle pollution atmosphérique. Nous venons à peine de l'éruption volcanique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est toujours pollué. Et ça peut arriver que, on a fait un à ma poumon au hôpital et on te dit qu'apparemment qu'on a filmé pendant que c'est faux. Juste, il est pour respirer, il est heoua, il y a cigarette. Alors, étant des, des entrepreneurs, on ne peut pas bien entreprendre. On a tout quoi bonne santé, n'est-ce pas? On a tout à la boutique, la pharmacie pendant que tu as la malaria, n'est-ce pas? Voilà pourquoi l'OMS donne un régime à suivre. Pourvu que un jour où soyez est victime de ma maladie chronique à cause ma facteur facteurs et donné Régime OMS naturopathie est que par jour tu conna consommé consommer 12 sortes de fruits, des légumes et des champignons. Je peux voir quelqu'un qui a pris un fruit jusque là ou les tout un fruits flan. Waouh. Je vous encourage. Mais OMS est, qu'a la fruit, rassure toi que tu le prends en entier. Pardon maman, vous avez pris quel fruit par exemple L'ananas et banane. Est-ce que si ce que vous voulez, nana Vous voulez que ananas voulez que vous Ah, que l'OMS nous que l'OMS voulez avocat qu'il voulez a un avocat, il vous que vous voulez que vous voulez que vous voulez vous voulez que vous voulez que vous voulez que vous voulez que vous voulez ces suppléments alimentaires sont des antioxydants dont nous disposons. Et avec ces suppléments, je vais appeler mon collègue qui est spécialisé dans les antioxydants. Il va juste nous donner d'une façon brève hein, c'est quoi des antioxydants. Alors, on va l'applaudir en l'accueillant sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On va l'accueillir, monsieur Osli Lugueo. Bonjour à tous. Ouais, moi, c'est Osli Olivier Lugueo. Comme il l'a dit, je suis jeune entrepreneur euh, avec Alain Sémotion Global. Nous faisons le marketing relationnel. Euh, Quelqu'un connaît le marketing des réseaux Ok, merci beaucoup. Mais de l'instant, nous sommes là juste pour la première partie de la santé. Vous partagez les antioxydants de cette compagnie. Nous allons démarrer. Les antioxydants ont le premier rôle dans notre société, dans notre organisme, de prévenir d'abord les maladies chroniques. C'est quoi les maladies chroniques Ce sont des maladies qui reviennent chaque jour dans notre vie. À part ça, nous avons euh, le rôle de pouvoir traiter. Les maladies, une fois, on est déjà victime. Une fois, vous êtes déjà victime des maladies chroniques, vous pouvez avoir une solution. Le cancer, le diabète. Mais je vais vous informer qu'il y a une solution. Il y a une médecine et une tout cas pas moi. Dans notre temps, on continue. Il y a aussi un rôle de renforcer le système immunitaire pour que la santé soit stable. Chaque semaine, chaque mois, on a une N'est-ce pas Si vous avez une famille. Et à cause Hôpital, Alliance Motion Global va apporter une solution. La solution à Kwanza, on a le premier produit qu'on appelle le C24-7. Je vous en supplie, on peut répéter ensemble, C24-7. Le C24-7, c'est un produit vraiment impeccable. C'est ça ici, vous allez voir ça au stand. C'est un produit qui a les rôles principaux, détoxifier l'organisme, renforcer l'immunité, mais aussi détendre vos nerfs. Donc, moi, je suis insuffisant. Pendant se se une semaine, à a suis maman, je suis maman, je suis maman, je suis maman, je suis maman, je suis maman, je pour une semaine, suis pas maman, je suis maman, je suis maman, je suis maman, je suis suis maman, je à part les C24 et Barset, il y je Complete. Complete, suis Vu qu'on a moins de 18 ans, il n'a pas ça Avec les mêmes rôles de C24, vu que les C24 contient des anti il y a tout a produit C'est un produit il quoi impeccable pour les problèmes de l'oubli. Moi tout a un n'est-ce pas? Et ça c'est l'oubli. problème Alzheimer mais aussi, mon tour sana, celui qui porte des lunettes souvent a problème et à la maladie de mo dieu, anatomie qui cherche un normal. mais à part ça, pour le femme allaitante aussi, il n'a cédé à batoto parce que c'est un produit très riche en DHA et EPA. à part ça, tout il y a ensuite euh, le produit qu'on appelle Restore Life. le Restore Life, c'est pour euh, le personnes âgées de 35 ans et plus. tout le monde qui j'ai 30 ans, j'ai eu ma séquelle, n'est-ce pas Chez nous ici, 30 ans, 35 ans, migulu, mugongo, magoti, gongous, mes gouttes, tout ça, c'est dans -ce la L'énergie et la moitié, c'est dans l'Aïcha. Et c'est pourquoi on a renforcé avec le Restore Life. C'est pas moi Le Restore Life, on a rénové du Japon, c'est un produit qui est fait à base de pépé de raisin. Pépés de raisin, c'est à base de raisins et de vin rouge. Il y a un produit vraiment impeccable, le cappuccino. C'est un café arabica, mais sans caféine. Ce café a les rôles et ses vertus. Je vais vous montrer ça juste après. Mais à part ça, le café cappuccino, le rôle principal est pas quoi détendre. mon nerf. Café arabica sans caféine. Bah, n'y a pas de café dû à de palpitation, n'est-ce pas? Hypertension. Mais ce café, il y a ma vertu, c'est un café qui est diabétique. Il y a une tension, hypertension artérielle. Parce qu'il y a un sucre naturel appelé stevia. Stevia est stevia, café qui est un café qui est un café un tu y a un café, il y a un café cappuccino, latte, sugar-free, café original, il y a le ban. Il y a un café facilement. Si on continue, il y a un produit pour enfants. Il y a un maï-choco. Avec le maïchoko, c'est un chocolat. Quand on apprend le chocolat, ça a appris ma capsule, n'est-ce pas? Quand on est appétit, on l'appétit difficilement. Nous avons produit un maï-choco. C'est un chocolat vraiment impeccable. tu ce là produit, il y a fata. On a quoi qui dit, à part ça, on a quoi la zingine. Mais allez-y comprendre qu'il y a un produit très intéressant appelé Bun Slim. Si tu le dis pas, moi y Slim. Le Bun Slim, il y a un produit minceur, n'est-ce pas? Pourquoi tu as un excès de poids? Pourquoi tu as une obésité? Pourquoi tu as une difficulté? Pourquoi tu as une difficulté? Pourquoi tu as une difficulté? Pourquoi tu as une difficulté? Pourquoi tu as une ça qu'on a coulé, hein, bitja, euh, mafuta mingi, sucré, ha ou ywa kama qu'on engi za calories. Moena kiai ywa sona chida pan d'escalier. Tukupa mo. Moena sema il faut pongoke. Si na quoi urgence y'a une semaine, c'est impossible. Nanjoumana, kama on livre panre, si tu as pris une année, deux ans, tu vas prendre poids. Tu vas prendre encore plus du pongoke, n'est-ce pas? Mais bonne nouvelle que ce produit juste à trois. 3 à 6 mois pour dire que le poids normal est là. Tout ce n'est pas moins. En plus, il y a aussi des problèmes gastriques. Il n'y a pas de problème à l'estomac. Mais il y a des produits parce qu'il y a des composants nécessaires pour la santé. Il y a des produits qui ont faits. Il y a un Vidamax. Le Vidamax, c'est pour la santé cardiaque. Quand on souffrir d'une maladie à cœur. il y a une solution, n'est-ce pas Il y a un je vous informe que ce sont des produits vraiment bio-certifiés. C'est-à-dire quoi La santé stable. Ce pas seulement pour le malade. Pour les personnes en bonne santé et les personnes malades. Beau température, il y a produit pour prévenir et pour guérir. Car on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. En ce à il y a plus d'autres produits. Il y a la dentifrice puissant. Encore deux minutes. Dentifrice, cest dire problème à non Toutefois. On a quoi dans qu'on a saigné, euh, mauvaise haleine, tout ça. Assailia, vu qu'il est composé par des miels ah, pour finir, nous avons euh, deux partenaires ici à Goma. Le savon, c'est un savon euh, qui toque au sabouni, est C'est un savon produit à base du café de kivu. Toutefois, vous savez, le café de kivu a des vertus, n'a n'importe des vertu. C'est pourquoi on a fait un partenariat. C'est un bon savon très recherché à travers la population des Goma. Je suis ravi de partager cette information. Alliance Motion Global, c'est nous. Et moi, je suis Osli Olivier Legueo, et Sylvain Executive de la compagnie Alliance Motion Global. Que Dieu vous bénisse. Euh, je suis euh, Madame Esther et je suis la chef d'entente du projet PADEM pme à Goma. Euh, on m'a convié afin que je puisse euh, vous parler juste brièvement des, des opportunités que le gouvernement offre en faveur de jeunes, des entrepreneurs, des femmes et des PME euh, établies. Euh, J'ai été pris légèrement à pied levé. Moi, je savais l'activité, c'est pour demain et ce n'est qu'à 15h30 qu'on dirait que c'est aujourd'hui. Vraiment, je suis désolée, je n'ai pas pu préparer une présentation, mais euh, je vais échanger avec vous euh, sur, euh, en quelques lignes sur les différentes activités du projet. Euh, une brève présentation, le programme Pas d'un PME, c'est un projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises, qui est, qui est un projet du gouvernement, en partenariat avec la Banque mondiale. Donc, le gouvernement a réussi un, un crédit auprès de la Banque mondiale dans le cadre d'appuyer, d'accompagner les entrepreneurs, les PME, pour objectif principal créer plus de richesses et pour d'autres objectifs créer l'emploi pour d'autres personnes. Euh, si le gouvernement a... Euh, à aligner les projets pas d'un PME dans l'une de ces de de projets principaux, c'est parce que vous et moi, nous allons nous rendre compte qu'au Congo, nous n'avons pas de classe moyenne. La classe moyenne est quasi inexistante. C'est parce que soit tu es dans la politique, tu penses te retrouver trouvé très haut, ou soit tu y es vraiment bas, et là c'est la classe la plus souvent qui est caractérisée par les salariés. Euh, la bonne nouvelle est que après plusieurs études euh, et certains partenariats de, du projet d'un PME il y a des études qui se sont faites et qui ont déduit que l'entrepreneuriat n'est pas acquis, c'est pas quelque chose qui est dîné certaines personnes qui se disent euh, je ne peux pas entreprendre parce que peut-être eux c'est quelque chose de leur famille d'autres ils sont nés dans l'entrepreneuriat donc ce sont eux qui peuvent entreprendre et que moi, je n'ai pas de connaissances. L'entrepreneuriat, on peut apprendre à entreprendre. Bien qu'il y a d'autres qui ont toutes ces capacités, ces potentiels, c'est inné à eux, et ils peuvent facilement entreprendre. Euh, nous avons doté une formation STEP en faveur de jeunes. Et à Goma, on a eu plus de 320 jeunes qui ont participé à cette formation. L'objectif principal de cette formation, c'est l'action. Euh, sous d'autres cieux, je vais sauter juste directement, il y a plusieurs points à l'intérieur, mais dans l'entretemps, je présenterai certaines opportunités du pas d'un BME, et de l'autre côté, je donnerai certains résultats qu'on a eu à atteindre après certaines formations et mise en place de certaines activités. Donc, euh, la, le, le programme STEP vise à ce qu'un jeune entrepreneur, sur une période de trois mois, avec un petit capital minimum de 100 dollars, il est en mesure de créer une entreprise et au bout de 12 mois, il est en mesure d'employer jusqu'à 12 personnes. Vous pensez que c'est possible? Pourquoi c'est pas possible? Voilà, c'est notre blocage au en fait. On est bloqué. Euh, je sais que le, le, le thème de cette activité... C'est un peu le défi de manque de capital de démarrage. Mais on peut facilement commencer avec peu et organiser et devenir grand. Par moments, on s'embrouille, on se dit, il faut que j'aille 1 000 dollars, 2 000 dollars pour que je débite une activité. Pendant qu'avec une petite activité de 100 dollars, 50 dollars, avec un taux de remboursement le plus rapide que possible, vous pouvez facilement atteindre les 1 dollars dont vous avez besoin. Mais pourquoi vous ne voulez pas commencer petit C'est parce qu'on s'est dit, non, ça c'est petit, je vais gagner un 100 francs, je vais gagner un 1000 francs. On néglige les 100 francs, on néglige les 0.5, mais fois autant, ça te retourne, donc il y a un, il y a un retour à l'investissement le plus rapide qu'un produit, pour qu'un investissement, par exemple, de 5000 dollars. Tu investis 5000 dollars facilement, tu peux attendre à 2, 3, 4 mois, pour que tu commences à voir, par exemple, le petit remboursement. Je prends l'exemple de... On a donné certains jeunes 250 dollars qu'ils devaient rembourser au bout de trois mois. On leur a donné les fonds, je pense, à quatre semaines de la formation, à leur septième module, donc ils l'ont remboursé sur un mois et demi. Vous savez ce que les jeunes ont fait ils se sont dit avec 250 dollars, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va organiser avec. Pour certains, ils ont divisé les montants en deux. Ils ont gardé 100, 120 à côté. Ils ont utilisé 120 et ils ont remboursé les fonds. Pour dire qu'il y a certains capitaux qui embrouillent inutilement. Et vous pouvez faire avec le peu. Et ils ont travaillé en groupe. On donnait des petits fonds à sept jeunes, à 6 jeunes. Et la plupart, mais comment vous nous mettez en groupe Ce qui tue le Congo actuellement, c'est parce qu'on veut être moi. C'est moi qui veux paraître. Lorsqu'on va voir telle activité, on voit Madame Esther. Pourtant, j'ai des capacités et avec 10, 5, 3 personnes, on peut faire plus. Mes compétences ne sont pas les compétences d'un autre. Donc, de passage, nous encourageons. L'actionnariat. Le projet pas d'MPME encourage l'actionnariat. Il y a un adage qui dit, si tu veux aller vite, vas-y seul. Mais si tu veux aller loin, fais-toi accompagner. Parce que tu vas puiser de connaissances des autres personnes. Tes ouvertures ne sont pas les ouvertures d'une autre personne. Tu peux être fort en communication, mais tu n'es pas, par exemple, fort en management. Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'as pas peut-être des relations. Donc, il faut capitaliser les connaissances, les apports des uns et des autres. Vous vous regroupez, vous vous mettez ensemble et vous pouvez produire quelque chose de grand. Les dangers, par exemple, au Congo, c'est quoi Nous voyons des supermarchés, nous voyons la prolifération des activités organisées par des Indiens. Ce ne sont pas des activités d'une personne. C'est une famille, 20 personnes, qui peuvent venir, ils ouvrent un supermarché. Seulement, ils savent que Rayon X appartient à tel, rayon Z appartient à tel, rayon F appartient à tel, ça réduit les coûts. Les temps que toi-même, tu devais prendre une alimentation, par exemple, à, à 500 dollars le mois, vous vous mettez à 20 personnes, chacun à son article, et vous allez vendre, et lorsqu'on entrera, on ne saura pas c'est pour qui. On sait juste que c'est une alimentation qui est là. Et c'est bénéfique pour vous, parce que vous partagez le coût, vous réduisez les dépenses. Et ça vous permettra d'aller euh, rapidement. Donc, euh, les projets PADM, PME, nous sommes presque à la fin de ces projets. Mais euh, la bonne nouvelle est que le gouvernement va signer, on est déjà en processus de signature d'un nouveau projet avec la Banque mondiale qu'on va appeler Transform. Donc, c'est la continuité du pas d'un PME et avec euh, ce nouveau projet, nous allons prendre plus de jeunes, plus de femmes, plus des PME. Donc c'est maintenant que qu'EGP vous a invité. Par exemple, pour ces jeunes qui sont déjà formalisés, c'est l'occasion de vous mettre euh, sans doute plus en règle sur le plan, euh, sur le plan euh, comment je dirais juridique, euh, tout ce qui suit par rapport à l'entreprise. Parce que pour les PME établies, nous donnons des capitales qui varient entre 80 et 200 000 dollars qui sont des frais à coût partagé. À coût partagé, ça veut dire que nous, on va te donner les 70% de ton besoin et les 30%, tu dois les compléter. Mais pour que tu sois aligné à ces projets, il faudra que tu sois dans les secteurs d'activité ciblés par les projets. Et nos secteurs d'activité sont, par exemple, nous avons l'agro-transformation, nous avons l'industrie légère, nous avons les services, nous avons le numérique, nous avons, euh, de, comment je peux dire, des entreprises, sociales, des entreprises sociales, des entreprises communautaires. Les entreprises sociales et communautaires, entre guillemets, c'est la plupart des gens qui ont tendance de se classer sous des associations. Les associations limitent les entrepreneurs. Pendant que si tu fuis, en fond, ils sont à mesure de générer des bénéfices. Donc ça ne sert à rien de se cacher derrière une association, derrière une association sous prétexte que là j'aurai moins de tracasseries, j'ai fait les bénévoles. Oui, on peut faire les bénévoles, mais si on veut évoluer, on entreprend. C'est la raison pour laquelle nous, nous, nous ne finançons pas les associations, nous ne finançons pas les ONG. Nous finançons des activités génératrices de revenus. Avec pour objectif de créer la classe moyenne. Parce que la classe moyenne est souvent créée par des entreprises locales. Ce n'est pas l'Indien qui viendra créer la classe moyenne au Congo. Malheureusement, il appauvrit. Parce que vous remarquerez, eux-mêmes sont même jusqu'à la caisse. Et toi, la place du Congolais, c'est où Vous retrouvez, je ne sais pas, vous faites les cleaners ou je ne sais pas. Pendant que vous avez des, pot vous avez des potentiels, vous avez des capacités. Moi, j'ai toujours dit aux jeunes que l'entrepreneuriat au Congo est vide. les marchés est vraiment vide. Mais nous avons un danger. Parce qu'actuellement, nous sommes ouverts avec le libre-échange des pays communautaires. Donc, si vous ne tirez pas attention, vous serez un marché de consommation. Pendant que nous sommes en mesure de produire et de revendre nos produits à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui vous manque Et pour mieux te défier, tu te fixes un objectif et tu te dis je vais atteindre cet objectif. Donc, au-delà de tout ce qu'il y a autour, je vais être mon propre chef, je vais créer de l'emploi, il y a ces défis auxquels tu fais face chaque jour. Et ça fait à ce que la plupart, ils abandonnent. Ils commencent le premier, deuxième jour, et ils trouvent la concurrence, ils se disent non, non, je laisse. Ils commencent, il y a les agents de l'État qui arrivent, ils se disent non, non, il y a beaucoup de tracasseries au Congo. Ils commencent, ils se disent non, il y a les gens qui m'ont découragé. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se défie chaque jour. Tu te fixes des objectifs que tu dois nécessairement atteindre. Aussi longtemps tu l'as pas atteint, tu n'es pas entrepreneur. Tu t'évalueras chaque année des objectifs que tu t'es assignés et des réalisations que tu as faites. Et là, tu diras que oui, j'entreprends. Donc, un entrepreneur ne dort pas. Il est réveillé. Il passe la plupart de son temps dans son entreprise. Un entrepreneur, c'est comme une femme enceinte. Il donne la vie. Et la vie, c'est quoi La vie, c'est une idée que tu as. Tu t'es dit je veux faire ça. Aussi longtemps que tu rêveras, tu te dis je veux faire ça et que tu n'as pas matérialisé, ça restera un rêve. Il faudra être fier d'être parent. Tu te dis ah j'ai porté un enfant pendant neuf mois et voilà les résultats, j'ai un bébé. C'est ça l'entrepreneur. ces bébé, c'est cette idée que tu avais, tu as mené une petite entreprise que tu vas manager jour pour jour pour qu'il puisse croître. De la, même, de la même manière que la vie humaine vous voulez chercher euh, de partenariats par exemple euh, avoir les opportunités du pas d'un PME oui les opportunités sont là mais toi qu'est-ce que tu veux faire on peut t'amener un, pla, un plateau d'argent mais si tu n'as pas une idée ça ne te servira à rien donc il ne faut pas dire on n'a pas de financement mais il faut dire on n'a pas de projet peut-être on n'a pas des idées dans l'entrepreneuriat. Parce que les financements là, ça vient après. Mais quand tu as un projet, avec ou sans financement, tu te bats et tu commences à faire quelque chose. Donc, j'encourage toujours aux jeunes, je leur dis, avant, pas d'un mais vous avez existé, et après, pas d'un PME, vous allez exister. Donc, les, les opportunités viendront. Ce n'est pas lorsque nous allons lancer, par exemple, les appels à candidature, que tu commences alors à penser... Qu'est-ce que je vais faire maintenant parce qu'on a lancé? Non. C'est maintenant que tu dois avoir un projet. C'est maintenant que tu dois comprendre ton marché. C'est maintenant que tu dois comprendre qui va consommer, c'est qui ma concurrence. Qu'est-ce que mon projet apporte de plus dans la communauté? Et là, lorsque l'opportunité du pas d'un PME arrivera, tu vas soumissionner avec toute facilité qui est possible. Parce que ton projet, tu l'apportes. Il ne faut pas prendre du copie-coblé parce que je vis un tel faire ça, moi aussi je vais faire la même chose. Un visionnaire, il est différent d'un suiveur. Celui qui a la vision, il va plus loin. Un suiveur, c'est deux minutes, tu es bloqué et tu arrêtes et vous ne savez pas poursuivre. Euh, nous allons appuyer les femmes, nous encourageons par exemple les femmes, actuellement, il y a plusieurs activités. Plusieurs banques, voulais-je dire, qui, euh, je pense que c'est la majorité des banques, où tu ne peux pas trouver facilement un crédit. tu vas demander un crédit, il y aura beaucoup des obligations qu'il faudra remplir. Mais on a remarqué qu'au Congo, il y a plusieurs femmes qui ont développé l'essence des avec. Ce sont des sociétés de microfinance. Donc, nous allons travailler avec les femmes, nous allons travailler avec ces avec, les formaliser, et permettre à ce qu'ils soient à mesure de se prendre en charge euh, pour un plus grand nombre. Que les fonds tournent auprès de ces femmes, parce qu'elles fonctionnent, c'est plus que les banques. J'ai eu à visiter quelques avec, tu te rends compte que c'est vraiment une banque, juste informelle. Il y a des fonds, elles se donnent des crédits, elles travaillent, elles remboursent. Alors comme le banque, par exemple, ne facilite pas cette phase d'accès au crédit, nous allons travailler, nous allons appuyer et les femmes, et nous allons appuyer leurs différentes euh, activités. Et pour le PME, je pense qu'il y a des PME ici, établies. Qu'est-ce qui sont déjà formalisés ici, s'il y a deux ou trois? Oui, deux. Et les jeunes, les informels, voilà. Bon, je vais parler au PME. Pour ceux-là qui veulent soumettre au pas d'un PME, c'est toujours respecter les mêmes critères d'éligibilité du projet, les secteurs d'activité que j'ai euh, tantôt énumérés, mais aussi être euh, formalisé d'une manière euh, au moins 80%. La plupart, ils ont des entreprises, mais les fonds de l'entreprise sont gérés dans leur poche. Donc il y a cette cacophonie. Tu as une entreprise, mais à la banque, c'est ton nom. Donc, parmi les critères d'éligibilité, tu as une entreprise, tu dois avoir un compte ouvert à la banque au nom de ton entreprise, tu dois euh, avoir une relation particulière avec les services de développement des entreprises. Actuellement, ce sont les cabinets d'audit pour te permettre de faire, par exemple, tout ce qui est les états financiers à la fin de chaque année. Vous faites vos déclarations habituelles. Euh, on ne demande pas que tu aies euh, 20, 30, 50 employés, non. Mais avec les deux que tu peux avoir, qu'ils soient, par exemple, contractuels, vous payez leurs impôts, vous les inscrivez à la CNSS, ils, euh, ils sont enregistrés à l'ONEM, à, euh, à l'INPP. Et euh, je pense que c'est un, un peu tout comme euh, les critères d'éligibilité. Et avoir un plan d'affaires manquable. Et les plans d'affaires, c'est pareil pour les jeunes et pour les PME, mais à la différence que pour les jeunes, c'est vraiment ouvert. C'est vraiment ouvert parce qu'on donne la chance d'appuyer les jeunes de 18 à 35 ans. Déjà cette année, on va appuyer 220 jeunes avec des enveloppes moyennes de 17 à 22 000 dollars et que nous espérons que ça va produire. Ce ne sont pas des crédits. Ce sont des subventions, la contrepartie, ce que vous puissiez créer de l'emploi. Et la contrepartie, nous voulons voir de jeunes entreprises exister dans la ville. Lorsque vous existez formellement, vous allez vous formaliser, vous allez payer vos différents impôts. C'est avec ces flux que le gouvernement pourra rembourser ces crédits. Des crédits au niveau des bénéficiaires, c'est une subvention, mais au niveau du gouvernement, ce sont des crédits. Donc je vous encourage encore. Je vous demanderai de vous révolter, de vous réveiller et de savoir ce que nous voulons. Ce que je veux devenir demain. C'est toujours avantageux pour les jeunes qui n'ont pas encore de responsabilité de débiter une activité. Parce que au moins, certaines, certaines dépenses sont limitées. Tu peux être sous toit familial, tu n'as euh, pas de charges, tu ne payes pas le loyer. Donc, tu peux te focaliser sur une activité. C'est un peu différent pour quelqu'un qui travaille déjà, qui a déjà des responsabilités, il a une famille à nourrir. Quand il veut commencer petit, il se dit que non, là, je vais me mettre dans la merde. Parce qu'il se dit, mais si je gagne 100 dollars et que j'ai des enfants que je dois scolariser, ça ne marche pas. Mais pour un jeune, tu peux commencer. Et le fait que tu n'as pas, déjà, le fait d'être jeune, c'est un avantage. Donc, chers jeunes, profitez. Les temps de l'argent, après 2, 3, 4 ans vent tu te rendras compte que les mêmes opportunités que tu avais, tu as plus de responsabilités, tu n'en as plus. Et là, tu vas devoir euh, t'affronter au courant contre vent et peut-être ça ne va pas marcher. Donc, tant que vous avez l'énergie, vous avez des opportunités, ressourcez-vous davantage. Il faut avoir l'habitude de, de s'auto-former. On finit tous les universités, mais malheureusement, c'est tout le monde qui est sans emploi. Et puis, il ne faut pas négliger le... On a tendance de négliger les métiers. Pendant que c'est parmi les meilleurs emplois. Parce que ce sont ces métiers, tu peux facilement créer plus de... Et puis, les monos emplois, on ne finance pas. Si tu as un très bon plan d'affaires, mais qui, qui va faire à ce que tu travailles seul, on ne te finance pas. Il faudra, dans les plans d'affaires que vous allez élaborer, vous devez mentionner la nécessité d'avoir plus de personnes autour de vous. Donc, vous devez avoir des activités avec une chaîne de valeur ajoutée. Parce que si tu es dans la transformation, tu auras besoin de quelqu'un qui va emballer, tu auras besoin de quelqu'un qui va transporter, tu auras besoin de quelqu'un qui va acheminer les produits, la distribution, le commercial. Donc, on a besoin de ces paquets pour nous permettre de créer plus d'emplois. Et je vous dis encore que c'est possible. Je répète que le marché est vide. Il y a beaucoup des, oppo des opportunités. Nous avons beaucoup de start-up, mais si ces start-up se mettaient ensemble, ce sont des très grandes entreprises. Mais ils n'évoluent pas seulement parce qu'ils sont individuels. Ils veulent aller seuls, bon. Ils font face à la concurrence et vous n'allez pas vous développer. Donc, apprenez à faire confiance. Pour une personne que tu ne connais pas et qui dit « je peux marcher avec toi », tente, de les faire, la vie est pleine de risques. Un entrepreneur prend toujours le risque. Tu peux tomber sur la bonne personne, mais il faudra juste vous couvrir par des textes légaux. Il faut avoir euh, des réflexes. Vous vous dites qu'on s'est fait accompagner par un expert juriste, par exemple, qui vous demande comment vous pouvez mettre vos clauses d'actionnariat. On n'a pas besoin de se connaître pour marcher ensemble. Non. On a juste besoin de se connaître une première fois et on pourra marcher ensemble. Tu peux penser mieux marcher avec ton petit frère pensant que tu les maîtrises et tu te bloques encore. Et tu peux penser ignorer l'inconnu qui est devant toi parce que tu te dis non, ça peut être un escroc et tu bloques encore euh, peut-être ton élévation. Donc si Dieu a mis à nos côtés euh, de personnes de toutes races, toutes couleurs, des ethnies différentes, c'est parce que chacun a une graine qui doit émerger. Et c'est ensemble que vous pouvez vous mettre ensemble et que vous pouvez produire quelque chose de grand. Donc euh, n'hésitez pas, les projets peut-être la session prochaine, l'année prochaine, nous aurons déjà lancé avec plus de documentation. Je pourrais vous partager la documentation et vous permettre de vous préparer en conséquence, mais c'est maintenant qu'il faut penser à un projet d'entreprise. Je dis, je, vais, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame. Le, la première intervenante. Je m'excuse, je n'ai pas bien capté les noms, mais vous avez c'est à vous. Parce qu'en exposant, je pense c'est à cause du temps, mais vous devriez nous éclaircir que ce n'est pas une fuite que vous, avez les, que vous êtes dans l'entrepreneuriat. Vous n'avez pas fui parce que vous étiez d'ici, il n'y a pas le travail. Et là, vous allez nous trouver qu'il y a beaucoup de risques si c'est par fuite que vous êtes dans l'entrepreneuriat. Peut-être vous allez nous expliquer cela, que vous n'êtes pas là, vous êtes là par passion. Parce que si vous n'êtes pas par passion, au début, votre entreprise, comme madame venait de le dire, avec les difficultés, vous allez fermer. Et s'il y a madame qui vous propose un emploi, vous allez fermer. comment vous allez faire. Madame Esther venait de nous parler de bonnes choses. Je pense que vous allez nous laisser un peu de contact pour plus de questions, parce qu'il y en a plus et beaucoup de choses sont très intéressantes. Mais peut-être vous allez nous donner, en bref, les conditions pour accéder à vos informations. Peut-être on aura besoin des informations pour accéder à vos informations. On peut organiser une conférence. Quelles sont les conditions Mais aussi quand vous avez parlé des jeunes que vous supportez, vous aviez limité l'âge de 18 à 35 ans. Et pourtant, jusqu'aujourd'hui, nous commençons à finir les études à 40 ans et nous sommes encore à la maison. Tantôt on est chassé, tantôt on est n'est-ce pas une façon de nous limiter aussi Je pense avoir dit que j'étais licenciée en relations internationales et que j'avais une maîtrise en gestion des ressources humaines. J'ai aussi dit que la décoration d'intérieur était ma passion. C'est parce que je n'avais pas trouvé du travail dans ce que, dans ce que je voulais directement. Je n'ai pas fui. J'ai cherché comment me faire de l'argent. Autrement qu'être employé quelque part. Alors, je me suis lancée dans ce que j'aimais, parce que pour entreprendre aussi, il faut trouver ce que vous aimez faire, parce qu'après, ça ne marche pas, ça ne marche pas tous les jours, et vous avez toujours envie d'abandonner. Mais si c'est votre passion, si c'est quelque chose que vous aimez, vous allez persévérer. Donc, je n'ai pas fui, parce que actuellement, j'ai fait autre chose que ça. Euh, Je mets en valeur mes diplômes, autrement. Merci beaucoup. Euh, Lorsqu'on a limité l'âge, malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de, du gouvernement qui a jusqu'au niveau des ratifiés, au niveau de, de l'Assemblée. Ils l'ont limité ainsi. Euh, mais nous allons prendre de l'expérience du projet qui est fini pour améliorer le projet qui vient. Normalement, l'optique était... Jeune entrepreneur peut être une jeune entreprise, avec une durée de moins d'une année. Et quand on commence, parmi, on devait le placer parmi les critères des jeunes entreprises. Mais ne vous inquiétez pas, on a pris ces observations parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes. Mais on veut plus se focaliser d'abord sur les jeunes. En ce qui concerne les canaux de désinformation, nous avons le site du PADM-PME. C'est les euh, www.pademe.cd. Et là, vous aurez toute la documentation, toutes euh, les informations sur le projet. Et notre projet est ouvert, accessible à tout le monde. Et si je suis venu là, c'était sans condition. Parce que j'ai le droit, le mandat de vulgariser les projets et les faire connaître. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je crois que ce n'est pas la première fois l'année passée, il était encore ici, si je me trompe. Moi, je me suis posé des questions pourquoi il n'a pas. Il, en, en se présentant aujourd'hui, il devait, devait peut-être nous donner des témoignages des gens qui ont utilisé leur savon. Et peut-être même une séquence vidéo, ça nous ferait encore plaisir. Je ne sais pas s'il n'en a pas ou bien. Bon, au lieu de parler dans, dans l'abstraction, c'était facile. On pouvait voir les gens qui ont bénéficié et comment ils ont été transformés bon, Je ne sais pas quoi il va répondre. Je reviens un peu à la question de Madame Esther, bien qu'elle soit ma voisine à côté ici, mais j'ai vu qu'elle s'intéresse aux jeunes, elle s'intéresse aux, aux femmes. Nulle part, on a parlé papas papa, bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est de la même nature comme les ONG qui ne s'intéressent plus aux hommes Les hommes sont les abandonnés pour compte ou comment Puisqu'il y a aussi des hommes qui, ont, qui entreprennent, je ne sais pas pourquoi et il n'a pas fait allusion à ça. Aussi, on était curieux, aussi par, ça, nous, ça serait encore intéressant si on avait le, le, le supports S'il y avait un support, comme l'élève il est, il est n'a pas présenté, euh, disons, sur le, euh, disons, le, les slides, si on avait un support, ça pouvait, nous, ça pouvait encore nous intéresser plus puisque je sais que les sites, on va exploiter ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accès au site. puisqu'il y a ceux qui peuvent ne pas avoir de moyens pour entrer sur Internet, consulter, télécharger plusieurs fois. Bon. Je ne sais pas, j'ai terminé, merci. Oh, J'avais présenté l'entreprise et les produits, mais ce qui a laissé à ce que je n'annexe pas de vidéo pour les témoignages aujourd'hui, c'est parce que dans la communauté ici, il y en a déjà qui utilisent utilisent mon produit depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, qui sont témoins. Bon, je ne sais pas, parce que quand les gens sont au couloir, ils se parlent entre eux-mêmes. Hein. Bon, J'ai seulement fait ça, ils vont commenter à côté. Et si vous voulez des vidéos, alors je peux améliorer mon pitch. et Si j'aurai l'état à refaire ça, il n'y a Merci. pas de problème. Merci, Fib. Désolée de répondre que le projet d'abord est pro-femme. C'est un projet vraiment pro-femme, <rire> parce que la majorité de bénéficiaires, on encourage la participation de femmes. Les femmes, elles ont beaucoup de potentiel. Si je te donne juste l'exemple le plus simple, si tu vas par exemple dans un marché, prenons le marché Virunga ou prenons le marché Alaline euh, euh, ou la majorité des marchés, vous allez vous rendre compte, ce sont les femmes qui sont dans ces marchés. Et pourquoi se limite-t-elle à la phase basique C'est ce que nous ne voulons pas. On veut que, c que cette femme qui a commencé à ce niveau-là arrive à aller plus loin. Il y a celles-là qui font 20 ans, elles vendent le maïs, elles nourrissent avec la famille, elles font tout avec, mais elles stagnent. Pourquoi Parce que peut-être la communauté, soit son mari ne l'a pas appuyée et tout. Alors le projet, on, veut, on leur a donné beaucoup de formation pour leur permettre de monter. Mais nous avons des bénéficiaires généraux, par exemple dans le COPA PME. Là, c on n'a pas déterminé que ce soit une femme ou un homme ou un jeune. Le COPA PME, par exemple, à Goma, on a eu plus de 90. Euh, je pense à 60% c'était des hommes. Et très peu de femmes. Bien que nous encourageons que ce soit aussi plus des femmes dans le COPA. Bon, déjà je suis seule femme, donc euh, j'encourage que les femmes participent. Et quant à la documentation, sur le site, vous en aurez. Euh, au vu de l'évolution du projet, je ne sais pas quelle documentation je peux remettre parce que ça fait plus de trois ans et on l'actualise chaque jour, donc c'est quand même plus vaste. Mais pour les éléments importants du projet, sur le site, vous pouvez l'avoir facilement. En fait, moi, c'est Mithima, chapitre jeunesse messager. J'aimerais poser la question à ma esther Est-ce que lorsqu'on est en train de postuler il y a vraiment une transparence parce que on connaît, euh, avec certaines personnes et certains concours lorsqu'on est en train de postuler si une fois le projet est innovant vous allez voir que non on n'a pas été sélectionné demain après demain l'autre personne est en train d'exécuter de les mêmes projets et les mêmes parmi les organisateurs ça c'est un Dédé, j'aimerais aussi poser la question à Sanou sous-nous, excusez, sous-nous. Vous vu certaines assurances. Bon, vous allez voir aussi, quelqu'un est affilié et dès qu'il trouve un problème, on dit non. Tu peux d'abord utiliser ton argent et par après nous allons te rembourser. Est-ce que c'est le même cas aussi avec vous? Et j'aimerais aussi poser la question à Allianz. Oui, depuis auparavant, vous avez déjà essayé de faire vos conférences et tout ça. 110 ans millionnaire à bonne santé. Est-ce que vos médicaments sont très efficaces au moins Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire le eh, marketing pour gagner seulement l'argent Parce qu'il faut aussi voir comment est-ce que, si une fois une personne s'adhère auprès de vous en achetant les kits là 10 à 250 dollars, est-ce que les médicaments, qu'est-ce qui va lui permettre d'être vraiment en bonne santé ou quoi C'est ça. Merci. Merci beaucoup pour cette euh, très bonne question. Peut-être que euh, je n'ai pas eu le temps d'expliquer comment se passent les pas PME. Pour cela, euh, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a bénéficié, je ne sais pas, à une formation ou euh, soumissionné euh, au projet? Malheureusement, non. Voilà. Donc, le projet, c'est vraiment... Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Connaissant la mentalité d'abord congolaise, et avec la Banque mondiale, on a fait en sorte que le circuit soit vraiment verrouillé. L'unité pas d'un PME, par exemple, que je représente à Goma, moi, j'ai fait la supervision des activités. Quant à l'exécution des activités, nous engageons des firmes internationales. Par exemple, pour le COPA, le Jeune, je ne sais pas si vous êtes informés de la firme Deloitte, c'est Deloitte qui, est, qui a été euh, récrité pour l'exécution du projet euh, COPA, COPA Jeunes et, et COPA PME. Donc, vous soumissionnez en ligne, et les gens qui vont euh, sélectionner vos, vos projets, ce sont des personnes qui ne vous connaissent pas, ne sont pas au Congo. Donc, ça donne la chance à tout le monde de tenter sa chance. Oui. Donc, ce n'est pas que vous allez venir chez ma maestère. Ma maestère, voilà mon projet, c'est moi qui décide. Oui, ça passe ou non, ça ne passe pas. Non. Ça se passe, passe au niveau international. Il valide, il nous ramène. Merci. Oui, merci. Certaines entreprises demandent aux assurés d'utiliser leurs argent pour être en procès. Après, est-ce que c'est votre cas ou c'est le cas pour vous? Tout dépend. Pour nous, ce n'est pas le cas. Mais vous allez comprendre qu'un retard peut être créé par la lui-même. Exemple, pour être payé, il faut présenter tous les documents liés au sinistre, peut-être les constats de la police, ou déclarer le sinistre à temps. Dès que tous ces éléments sont possibles, sont disponibles, et mise à notre disposition, dans les 48 heures, vous êtes payé. Mais ça peut faire à ce que vous ne mettez pas à notre disposition tous ces éléments à temps, et c'est vous qui faites traîner le processus. C'est que nous paye réellement le sinistre. Et quand vous êtes assuré chez nous vous êtes réellement assuré, ce n'est pas une formalité. Comme je vous ai dit, on est dans 17 pays. Si on ne paye pas les sinistres au Congo, ça va avoir de l'impact sur toutes les filiales de Sounou à travers les continents ou tous les pays. Merci. Euh, mon ami a demandé est-ce que les produits sont vraiment efficaces euh, Je vais te confirmer, oui, les produits sont tellement efficaces. Ce sont des spécialités en provenant des états unis À Lens motion Mention Globale, nous avons facilité la tâche que ces produits arrivent partout en Afrique, et surtout en RDC. Ces produits ne sont pas donnés comme un cadeau. On n'a pas de stock. Les produits sont commandés lorsque vous en avez besoin. Ce qui prouve leur valeur. Mais à part ça, le marketing des réseaux est mal connu en RDC. Et tout le monde connaît que c'est l'escroquerie. Ça, ça, je confirme. Mais Alliance Motion Global vient changer cette mentalité. Parce que ça fait cinq ans qu'Alliance Motion Global est là. Et toutefois, si vous voulez plus d'informations avant de sortir, passez au stand pour plus d'informations. Merci beaucoup. Merci, Osli. Ma deuxième question est de savoir euh, c'est quoi la finalité avec euh, pas d avec dans les programmes STEP Les programmes STEP avec PADEMPME. Euh, je finis par dire grand merci au programme PADEMPME dans les processus d'encadrement et d'amener les jeunes à créer des entreprises. Merci. Je pense que vous avez la réponse par rapport à STEP et par rapport à Copa jeunes, peut-être si vous n'êtes pas informés, ils ont poursuivi les activités. Il y a eu euh, un long retard qui ne dépendait pas vraiment de nous parce que les fonds étaient déjà logés au niveau de la banque, mais le simple fait qu'on a pris plus de bénéficiaires, ça fait à ce que l'enveloppe le, comment je vais appeler les cahiers de charges de la firme de mise en œuvre c'est limité à 750 jeunes et nous on a demandé à la firme de mise en œuvre d'aller jusqu'à 960 jeunes donc il fallait renégocier la prise en charge dans l'accompagnement, dans le coaching des 210 jeunes complémentaires et nous, nous avons fini par nous mettre d'accord et là les jeunes ont poursuivi avec les coachings donc, d'ici, euh, le mois prochain, déjà les premiers décaissements seront faits. Euh, ma question, c'est par rapport à euh, monsieur l'assureur de Sounou, mais également à euh, madame Esther. Bon, Monsieur, vous avez parlé de tout le euh, type d'assurance, assurance à tout risque et tout ça, mais euh, les cas que nous sommes en train de passer actuellement des kidnappings, est-ce que si quelqu'un payait l'assurance tout risque de toute la famille, ses enfants, console, et qu'il y a un cas de kidnapping, il y a une aide de votre part qui va intervenir. Mais aussi, la deuxième intervention, c'est une orientation par rapport au marketing, chez Sunu. Quelqu'un a assuré toute la famille, il a payé l'assurance tout risque. Mais toute l'année finie, que, et Dieu a aidé, il n'y a personne, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une petite rétrospection de quelques pourcentages pour l'encourager encore de, de payer encore l'assurance l'année prochaine. Madame Esther, merci pour l'exposition. Euh, je voudrais demander seulement eh, si il y a un projet consommé et que le budget était au-delà de l'échéance ou bien la zone que vous offrez comme euh, financement et cela aussi là éligible ou bien se déclasser directement. Merci. Vous avez souscrit à une police d'assurance. Pendant toute une année, rien n'a été causé comme sinistre. Est-ce qu'il y aura rétrocession? La rétrocession qui peut être là ou qui est là, c'est quand vous renouvelez une police d'assurance d'un exercice à un autre. Si vous n'avez pas commis d'accident, ou des sinistres, au prochain renouvellement, il y a une réduction liée à ça. C'est pourquoi, dans certains pays, vous trouverez une assurance qui est devenue très moins chère parce que les gens ont une culture d'assurance. Quand vous vous assurez du jour les jour, de l'exercice à exercice, et vous renouvelez à temps, là, vous avez besoin aux rédictions liées à cette fidélité, si on peut parler d'assassinat. La, la première question pour le kidnapping, est-ce que vous couvrez aussi le kidnapping Quand je parlais de la touristique, c'était pour les véhicules. Pour les familles il y a plusieurs types d'assurance qui concernent les personnes directement ou les dommages corporels. Et peut-être un produit qui peut se marier avec votre idée. Nous avons un produit appelé violence politique et risque de guerre. Comme entrepreneur, vous pouvez avoir vos installations à côté de la route. Du coup, il y a des manifestations populaires et votre boutique est ravagée par les manifestants ou les bombes peut-être on a l'expérience avec les M23 la fois dernière, quand les bombes étaient euh, jetées dans la ville de Goma ou sur la ville, il y avait des victimes si vous avez, vous avez la cirasse violence politique et risque de guerre là, votre commerce ou votre entreprise est couverte je ne sais pas si je me fais comprendre c'est pas clair mais euh, lorsqu'on a donné des critères je pense que vous devez vous arranger d'être dans ces critères. Mais pour les PME, c'est différent. Parce que la fourchette, par exemple, pour les PME, c'est de 80 à des 000. Et comme on aime bien être cupide, on peut toujours avoir plus. Mais lorsque vous avez demandé plus, après la sélection, nous passons à l'étape des cadrages. Nous visitons l'établissement. Et nous allons voir les capacités de cet établissement. Tu ne peux pas demander un financement de 200 000 pendant que ton chiffre est d'affaires. Annuel est à 10 000, 20 000. On va ramener euh, le financement peut-être à 40 000, à 50 000. Mais si tu as cette capacité de prendre en charge, par exemple, jusqu'à 80 000, facilement, on peut te donner ces financements de 160 000. À SMAT, SMAT, quel est votre plan de vulgarisation pour que vos produits et services soient plus connus par un grand nombre de la population de la ville de Goma et, et partout Et pour maman. Euh, la, la, la demoiselle euh, Katie et maman Bahati pourquoi vos entreprises n'ont pas de nom? Vos, vos, vos entreprises n'ont pas de dénomination et quels sont vos différents euh, produits et services que, que l'on peut accéder facilement? Merci. Notre plan, c'est ça se diffère avec notre stratégie de marketing en fait. par rapport au prix nous avons un prix abordable Service après vente, nous l'avons, il faut acheter. Vous avez droit au service après-vente et nous avons une garantie après le service bien sûr. Et nous faisons des livraisons à domicile aussi. Donc tout ça, ça nous compare au fait, ça nous vulgarise par rapport aux stratégies de marketing. Merci. Maman Katie. Euh mon entreprise, ce n'est pas une entreprise parce que c'est une boutique qui s'appelle Allura. J'ai une dénomination et je suis en règle avec tous mes papiers. Pour ce qui est de la boutique, donc j'ai une nomination. Allura shop. Voilà, merci. Maman Baati. en lycée Makama. Je Kaziango na Fanyaka ku entreprise ya sisi sisi, iko entreprise banandika tu sisi e, na kama mabitu yamine naweza kufunii kusaidia juu ya ya mafeti au kitu au anniversaire iko bibu sa magalette ma beignet tunafaka vile gâteau kuko mapule fumé euh, j'ai une question pour mon ami de la décoration ils se basent sur le fait que leur prix soit abordable, qu'on importe les histoires de l'extérieur, alors qu'on a les mêmes compétences ici chez nous. Est-ce que le fait que vous vendez un pot de fleurs à 5 dollars, est-ce que c'est rentable pour vous Est-ce que ça vous Parce que si moi je fais dans la décoration, j'aime bricoler, j'essaie plus ou moins ce que ça coûte de faire un pot de fleurs comme ce que vous avez fait. Alors, je ne sais pas comment vous gagnez si vous, vous, vous ne donnez pas de la valeur à ce que vous êtes en train de faire. Aussi, je voulais aussi te demander si tu t'es rapproché de ceux qui font la même chose que vous pour euh, voir comment euh, travailler ensemble, faire des partenariats. Moi, personnellement, j'encourage, j'importe, je prends toute ma marchandise de l'extérieur Premièrement parce que je n'ai pas encore trouvé une très bonne qualité sur place. Et, mais je travaille avec les producteurs locaux. J'encourage, il y a une dame qui, que j'ai encouragée, j'expose ces produits dans ma boutique. Et quand les gens entrent, je leur dis que c est, c est, c est, c est, ce sont des produits locaux. Alors je ne sais pas si ça, ça vous intéresse de vous approcher aux autres personnes, ou même au, au supermarché, demandez un rayon où vous allez exposer. Parce que, vraiment, je pense que c'est important. La voilà. première question est la plus importante. Réaction Voilà, merci. Merci vraiment pour ces, ces mini-débat entre nous. C'est bien... En fait, si je mis les prix abordables, c'est ce que j'ai garanti au moins à la population de Goumont. Alors si je n'y gagnais pas, je pouvais arrêter bien avant. En fait, je regarde le coût de production. Par exemple, il y a des trucs qui nous importons. Bien sûr. comme c'est venu de l'étranger, nous sommes directement excités. Nous sommes, je ne sais pas, tu vois. Je manque le terme. Là-bas, nous sommes. Je, je voulais dire. Donc nous sommes intimidés. Comme c'est made in China, voilà, voilà, voilà. Pourquoi ne pas avoir confiance à la main d'œuvre locale congolaise? made in Goma, made in drc pourquoi pas Parce que ce n'est pas la même chose, ça ne veut, veut pas faire le, le même travail ou, ou soit. Vous me disiez concernant les prix. En fait, ça dépend de, ma, de mon coût de production que avec lequel j'ai fabriqué. Sinon, si ça allait au-delà des 5 dollars, je pouvais mettre aussi au-delà des 5 dollars. C'est que j'ai bien calculé. Et puis, ce n'est pas tous les pots de frais qui ont le même prix. Il y en a, c'est de 8 dollars, 5 dollars, voilà. Il y a des... Des prix différents, en fait. C'est un peu ça. Donc, c'est cette question. L'objectif de, de notre, notre start-up, c'est de montrer au public que nous devons aussi faire, nous, homemade, nous pouvons, nous pouvons fabriquer localement les trucs qui sont véhicules, qui, qui, qui viennent de l'extérieur. Curieusement, je, je suis ingénieur électricien informaticien. Comme la maman l'a dit, je ne pas en fait. Possible. Voilà, je vais, je, vais te, je vais te montrer que ça valait la peine que je, je montre nos savoir-faire, notre compétence en matière du décor. Nous pouvons. C'est question d'avoir seulement confiance Merci. en nous et de faire notre capacité. Merci vraiment. Merci beaucoup. Au fait, nous sommes en train de, de présenter nos remerciements. Premièrement, à Dieu et à ses gauliers, à vous tous qui avez accepté notre invitation, mais de façon particulière, j'aimerais les faire et adresser nos remerciements à toutes ces personnes qui, qui ont souscrit à nos différents bouquets et aussi les, les souhaiter un bon courage. Nous sommes sûrs et certains que demain ou après demain, vous ne serez pas au même niveau. Vous allez émerger, vous allez prospérer, vous allez avancer, vous allez réussir. Je l'ai toujours dit, quand on lance une entreprise, on doit connaître d'abord trois ans de crise. Et les gens qui ont réussi dans les affaires sont ceux-là qui ont supporté pendant trois ans. Un seul conseil, n'abandonnez pas avant trois ans. Continuez. Ceux qui abandonnent, on les appelle toujours des, des lâches, des lâches. C'est fabrique une histoire, c'est crée Même si tu peux échouer aujourd'hui, dis-toi que demain tu vas encore une fois réussir. Même si demain tu échoues encore, dis-toi qu'après demain je vais, je vais réussir. vous, vous regardez ça? Comment on l'appelle C'est une ampoule ou une ampoule Une ampoule Un ampoule Une ampoule. Vous connaissez celui qui, qui l'avait inventé hein? On l'appelle Thomas Edison. Vous connaissez, il avait essayé pendant combien de fois il a essayé dix mille fois. Il tente d'alimer, ça ne donne pas. Deuxième expérience, il tente d'alimer, ça ne donne pas. Troisième expérience, il tente d'alimer, ça ne donne pas. 100, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 8000, 9000, 9500, 9900, 9990, 9999, ça ne donne pas. Si, dis-moi, il allait abandonner au niveau de 9999 fois et n'est pas essayé la dix 000 fois, il n'allait pas réussir. Mais j'aime une chose. Quand il va essayer pour la dix 000 fois et que l'ampoule va donner, j'ai seulement essayé 9, 9 expériences qu'il n'avait pas donné. que personne ne te dise que tu as échoué. Tu n'as jamais échoué et tu n'échoueras jamais. Aujourd'hui, c'était les entrepreneurs qui nous partageaient leurs expériences et leurs produits. Demain, on va écouter d'autres expériences et après, deux ou trois entreprises, on va maintenant passer au développement d'items. Notre thème est entrepreneuriat deux points, opportunités et de vie dans un contexte de manque de fonds de démarrage. C'est constitue ta force, c'est ta spiritualité. Habitants des Goma et ses environs. La communauté internationale des hommes d'affaires du bien-évangile, Full Gospel, Full Love, district de Goma, organise une grande et splendide convention au programme du 12 au 13 août 2022. Séminaire des jeunes avec comme thème un jeune chrétien et la vie affectue Responsabilité, avantages et inconvénients. Du 15 au 20 août 2022, à partir des 14h, séminaire de prise des juricos en jeunes et prieur dans la salle du Full Gospel. Du 20 au 23, forum d'opportunités d'affaires et investissements avec un thème entrepreneuriat. Opportunités et défis dans un contexte de manque de fonds de démarrage.